Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration euh, de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons parler du connecteur de bibliothèque numérique Arkenom. Donc, euh, Arkenom euh, fournit un outil de, de, de mise en ligne du patrimoine numérisé, et vous pouvez connecter euh, Bokeh à cet outil euh, via la bibliothèque numérique. Donc pour cela, dans le menu d'administration euh, de la bibliothèque numérique connecteur, vous pouvez accéder au tableau de bord du connecteur Arkenob, Et euh, à ce moment-là, vous pouvez euh, paramétrer l'URL du serveur OAI que Bokeh devra moissonner et vérifier que le batch est bien activé. Donc Lors des traitements quotidiens, Bokeh euh, moissonnera cette, euh, ce serveur. Et euh, importera euh, les albums dans la bibliothèque numérique. Euh, donc ces albums se retrouveront côté collection et il euh, y aura une collection racine Arkenom dans laquelle vous retrouvez des sous-collections. Il n'y en aura autant que de types de documents euh, fournis par le serveur OAI euh, de Arcanum. Et si vous allez inspecter un album. Euh, Importé, euh, côté, euh, côté Bokeh Vous verrez un certain nombre de euh, données importées Notamment le titre, euh, les vignettes Auteur, euh, la description Et un certain nombre de euh, métadonnées euh, Côté euh, recherche euh, Bokeh euh, créera autant deux types de docs Que euh, deux types de documents euh, Côté euh, serveur WAI et euh, acceptera euh, différentes métadonnées importées. Par exemple, euh, les auteurs. Quand vous allez sur la notice, vous retrouverez un certain nombre de. Enfin, vous retrouvez un certain nombre de blocs, euh, telle une notice de livre physique euh, comme euh, eux d'habitude. une description. Et en particulier euh, le player euh, Arkenom qui sera dans un iframe. E et vous aurez un lien euh, pour accéder directement à la source euh, d'origine sur le serveur d'origine évidemment Bokeh sera capable de faire différents enrichissements notamment le blog voir aussi ou les liens avec euh, des biographies euh, wikipédia enrichies euh, dans Bokeh euh... C'est tout pour cette démonstration, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration bloquée. Okay.